Bonjour à tous, c'est Anthony. Bonjour Thibault, donc on est les gérants de CAPA, un centre d'activité physique adapté comme on vous l'a déjà dit. Aujourd'hui dans cette séance, toujours en partenariat avec Été Indien, ça va se dérouler de façon un petit peu spéciale parce qu'on va prendre un temps pour répondre aux questions que vous avez pu poser à Été Indien sur leur site internet ou sur leur page Facebook. Donc on va prendre allez, 10 minutes à quart d'heure pour répondre à ces questions là. Et ensuite on vous fera une séance plus courte, une dizaine de minutes, pour que vous puissiez euh, reproduire cette séance-là, ce, ce petit circuit d'une dizaine de minutes, trois à quatre fois dans la journée. L'idée, c'est en ce temps de confinement de fractionner votre temps de pratique et de ne pas faire une heure et demie ou deux heures de sport d'affilée. L'idée qu'on va vous proposer aujourd'hui, mmh. c'est un petit circuit d'une dizaine de minutes que vous pourrez reproduire deux à trois fois dans la journée, matin ou après-midi, on, on s'en fiche, on vous expliquera, mais euh, voilà. Pour commencer on va donc répondre à vos questions qui ont été nombreuses et on va commencer par la question de Michel Damien dans la Somme qui nous demande je n'ai pas de jardin donc pas facile pour moi de bouger à votre avis combien de temps dois-je faire des exercices de gym par jour pour être en bonne santé Alors ça c'est une bonne question Michel. Euh, on entend souvent parler de 30 minutes minimum d'activité physique par jour donc ça c'est vrai. Alors attention quand on entend 30 minutes d'activité physique par jour ça ne veut pas forcément dire de la gym. L'activité physique ça comprend plein de choses le sport donc la gymnastique ça peut être tout simplement de la marche ça peut être du bricolage, du jardinage euh, enfin vraiment tout ce qui va faire que vous n'êtes pas en état de repos tout simplement euh, pour, euh, pour, ce, pour pour en ce moment en fait l'idée c'est de faire des exercices de gym qui vont de 30 minutes à 45 minutes maximum c'est déjà pas mal en plus de votre activité physique quotidienne c'est à dire que Là, par exemple, je ne sais pas, vous allez devoir faire le ménage à un quart d'heure aujourd'hui. Vous allez rajouter 30 minutes, voire 3 quarts d'heure de, de, de gymnastique. Donc là, votre activité physique sera aux alentours d'une heure. Donc c'est déjà pas mal. On sait que quotidiennement, il faut marcher au moins dix mille pas. Dix mille pas, ça représente 7 km, 7 km on les fait généralement à vitesse de croisière en, en une heure et demie. Donc ça, vous voyez, ça commence à un peu à coller. L'idée, c'est de rester actif une heure et demie, au moins une heure et demie dans la journée. Donc la gymnastique. Si on inclut toutes les autres activités physiques à côté, il faut prendre entre euh, 30 et 45 minutes, ouais, c'est déjà pas mal. Si vous pouvez aller jusqu'à une heure, allez jusqu'à une heure, mais là ça commence déjà à, à faire pas mal. Ouais. Donc euh, voilà, tout simplement. Ça, ce sont les recommandations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui, euh, qui demande, comme on vous le disait avant, de, de fractionner nos, nos temps de pratique et ne pas faire comme on pouvait faire avant. Euh, une heure ou une heure et demie d'activité physique sans arrêter l'idée en ce moment, c'est de faire euh, certes un petit peu chaque jour, mais en découpant les séances euh, comme on vous l'a dit et comme on, on vous montrera euh, tout à l'heure. Donc on va passer à la deuxième question, la deuxième question de Françoise qui habite à Verdun dans la Meuse. Donc euh, sa question c'est comment faire pendant le confinement pour approcher mon objectif de 10 000 pas par jour ben Voilà, on en parlait justement. On en parlait à la question précédente et on ne s'est pas étalé volontairement. Les 10 000 pas par jour, c'est euh, conseillé pour euh, être en bonne santé. Être en bonne santé, c'est solliciter notre système cardiovasculaire euh, sur des activités « entre guillemets longues ». Longues, oui. c'est d'au moins 20-30 minutes et qui peuvent durer euh, jusqu'à une heure. Donc, quand vous aviez l'habitude de marcher et de faire ces 10 000 pas par jour, là, c'est très compliqué, sauf si vous avez un tapis de marche chez vous. La question qui peut se poser c'est, j'ai un vélo, est-ce que ça peut remplacer Bien sûr que ça peut remplacer, ça a exactement les mêmes effets sur votre système cardiovasculaire. Donc vous pouvez très bien remplacer la marche que vous faisiez par du vélo d'appartement, du rameur ou du vélo elliptique, peu importe, en fonction de l'appareil que, que vous pouvez euh, posséder. Si vous n'avez pas ces, ces deux appareils-là, nous ce qu'on veut, et c'est un peu l'objectif, des, enfin c'est même l'entier objectif des vidéos qu'on vous fait faire, c'est de vous proposer une alternative par des séances d'activité physique autrement dit de la gymnastique et euh, c'est ce qu'on vous propose avec Eté India. Euh, ces séances, il faut que vous les réalisiez dans l'idéal euh, un petit peu tous les jours, soit en fractionnant, soit en faisant une demi-heure, mais un petit peu tous les jours et euh, par le biais des vidéos qu'on peut vous proposer, je pense que c'est possible même si vous réalisez plusieurs fois la même, euh, la même séance. Si c'est vraiment la marche qui vous manque, vous pouvez toujours profiter de l'heure de balade qui est accordée en cette période de, de confinement dans un rayon d'un kilomètre de chez vous, quitte à faire plusieurs fois le même tour. Euh, tant que ça dure une heure, on, est, on reste dans les clous et c'est tout aussi, aussi bon pardon, pour votre santé. Et puis euh, on peut toujours faire de la marche chez soi, si vous avez un grand jardin, il y en a qui en ont la chance, oui, donc oui. on peut en profiter. Si vous avez rien qu'un escalier ou une marche d'escalier, il y a également des exercices à faire pour solliciter euh, correctement votre système cardiovasculaire. On trouve beaucoup d'exercices euh, sur internet qui permettent de, de travailler ça, de faire de la marche sur place, des petites montées de descendantes. On vous l'expliquera dans la, la question numéro 7 qui est posée par, euh, par euh, l'un d'entre vous également qui, qui nous pose une question sur le fait d'utiliser ses, ses propres escaliers. Voilà euh, question numéro 3 de Thierry qui vient de Seine- Saint-Denis à, à Villepinte et qui nous demande euh, quel est le meilleur moment de la journée pour faire ces exercices de sport ben, La réponse c'est il ben, n'y a pas d'heure en fait il n'y a, a pas d'heure alors évitez tout simplement de le faire le soir parce que le soir euh, pourquoi ça Parce que ce soir, on, le corps a besoin de se refroidir pour euh, pouvoir euh, décompresser, relâcher, pour euh, s'orienter vraiment vers le coucher, vers, vers le sommeil. Donc euh, il a besoin de baisser en température, si vous faites du sport, d'ailleurs, la logique veut que voilà, vous allez augmenter votre température, vous allez commencer à transpirer, vous allez retarder, vous allez reculer, repousser euh, l'heure du sommeil en fait. Donc euh, ça va pas, vous n'allez pas très bien dormir après. L'idée c'est voilà, à partir de 19h, éviter de faire des activités physiques. Sinon, avant, c'est un petit peu quand vous voulez en fait. Le, le meilleur moment j'ai envie de dire, c'est quand vous vous en avez envie. Si vous n'avez pas envie de le faire, le faites pas, me dire oh, bah non, je, je vais le faire maintenant. C'est vraiment par rapport à votre senti. Alors, la question 4, pour la question 4 de Christian à Bruxelles, en Belgique. Euh, quels sont les étirements que je peux faire sans danger pour entretenir ma souplesse alors, euh, déjà, il faut qu'on qu sache euh, ce que c'est qu'un étirement, pour tous ceux qui, qui ne savent pas. Euh, tous les étirements qu'on fait, ils doivent se faire dans une position qui nous est confortable. C'est-à-dire que euh, si on étire les quadriceps, comme on a pu vous le montrer dans la séance précédente, où on doit euh, s'attraper le pied pour fléchir énormément le genou, pour étirer l'avant de la cuisse, ceux qui ont des prothèses de genoux qui ne peuvent pas fléchir le genou, bien sûr, vous ne le faites pas. Il faut toujours peser la balance bénéfice-risque. Donc il ne faut pas que ça déclenche de douleur anormale et il faut les réaliser en respirant profondément, utiliser les étirements comme un temps de, de calme et, et un temps qu'on utilise pour soi. Le plus important, ce serait des étirements pour étirer les jambes, principalement toute la chaîne postérieure, c'est-à-dire l'arrière des cuisses euh, et le bas du dos parce que c'est principalement là ouais. où on a des limitations et, et où on a besoin d'être plus souple. Ça ne nous empêche pas d'étirer le, le haut du corps, pardon, bien entendu, mais euh, nous, ce qu'on préconise, c'est de commencer par des étirements du bas du corps. Mmh. Euh, pour gagner en souplesse, il est nécessaire de faire ces étirements et de prendre euh, une, une petite trentaine de secondes à chaque fois sur chaque mouvement. Donc, vous avez pu en voir sur les, les séances précédentes. À la fin des séances, on utilisait un petit temps pour vous montrer deux ou trois mouvements d'étirement. On vous renvoie vers ces séances-là. Donc on étire les mollets, les cuisses, le bas du dos en même temps que l'arrière des cuisses. Euh, voilà, c'est plein de petites postures. Ces postures-là, nous, on vous conseille de les maintenir les 20 à 30 secondes sans bouger. Vous ne faites surtout pas d'un coup. Pourquoi 20 secondes au moins Parce qu'il faut que le muscle ait le temps de se relâcher. Un muscle qui vient de travailler, il, il s'est contracté, relâché, contracté, relâché. Là, ce qu'on veut, c'est qu'il se relâche complètement pour reprendre sa forme initiale. Donc il faut au moins y aller 20 secondes pour, pour oui. qu'ils se remettent en place et que ça soit bénéfique à, à long terme et surtout ne pas faire dà comme on pourrait voir euh, chez certaines personnes dans la rue qui s'étirent, c'est-à-dire ils s'étirent les mollets et ils font des à -coups parce qu'ils croient que ça va mieux étirer leurs muscles, non un hein, muscle c'est comme un élastique si on tire plein de fois dessus ça peut péter et là si, enfin, non, il faut éviter parce que ça fait mal donc, euh, donc il ne faut pas faire ça. Le meilleur, meilleur moment de la journée pour travailler sa souplesse ou pour faire des étirements, alors si c'est des étirements derrière une séance vous pouvez les faire directement ou une heure ou deux heures après, ça ne dérange pas. Si vous voulez vraiment faire des étirements, du stretching pour gagner en souplesse, le meilleur moment c'est le matin euh, à la fraîche et vous vous consacrez allez, une dizaine de minutes pour faire quelques étirements. Ça permet un réveil musculaire, ça stimule la circulation sanguine, ça, donne, ça, ça lance la journée, ça donne du peps pour la journée et pour toutes les personnes euh, qui, qui en seraient touchées, ou qui, qui en serait à risque, ça prévient les, les risques d'arthrose et d'autres effets liés au vieillissement, d'autres euh, problèmes ostéo-articulaires qui pourraient, qui pourraient nous toucher quand on, quand on vieillit. Parce oui, voilà. qu'on vieillit tous un petit peu, forcément. Voilà pour, euh, pour les étirements. Oui. La cinquième question, elle provient de Nicole, de Verteil sur Charente, euh, donc en Charente. Euh, Nicole, elle a le dos fragile et elle nous dit qu'elle aime bien jardiner et bricoler. Elle nous demande comment faire pour ne pas se faire mal quand elle fait son bricolage et son jardinage. Bah, tout simplement, comme on le fait à chaque début de séance avec Thibault, là, euh, un échauffement. Un échauffement articulaire d'abord. Vous allez chercher à mobiliser un petit peu toutes les articulations. Ensuite, un échauffement peut-être un petit peu plus musculaire euh, qui va bah, solliciter vraiment tous vos muscles. Donc Vous avez tous les exercices qui sont déjà faits en séance, vous pouvez les reprendre sans souci. Et puis après au delà de ça il va falloir vraiment faire attention quand justement vous bricolez ou vous jardinez les mouvements euh, votre posture en fait adapter vraiment votre posture euh, à ce que vous êtes en train de faire par exemple pour le port de charge lourde si vous si vous devez porter quelque chose de très lourd qui se trouve au sol utilisez davantage vos jambes que votre dos en pliant les genoux euh, on va pouvoir aussi euh, on va pouvoir aussi adopter des postures. Thibaut vous faire voir justement Quand on ouais. ramasse quelque chose de lourd, en fait, ce qu'il ne faut absolument pas faire pour se fermer le dos, c'est se pencher en avant. C'est pour ça que très souvent, vous allez entendre euh, quand tu baisses, plie les genoux. Donc c'est vrai, il faut plier les genoux, garder le dos droit, ramasser cet objet et se relever en mettant l'objet proche de soi pour que le dos qui reste droit. Mais ça, ça demande un travail des cuisses, qui musculairement n'est pas évident, ce qui fait qu'on ne peut pas toujours le réaliser. Donc après, il y a des parades à trouver, il faut poser les objets plus lourds sur des, sur de, sur des tables, des, des tabourets, un établi. Oui, des plans hauts en fait, voilà, c'est ça tout simplement. Et même par exemple, si vous jardinez, si vous avez une jardinière qui est au sol, bah, il suffit simplement de la mettre sur une table, de faire le nécessaire et après de la reposer au sol. N'allez pas vous baisser et rester le dos courbé comme ça pour le faire. Par contre, si vraiment vous avez un parterre de fleurs, vous êtes obligé de le faire au sol, privilégiez toujours plusieurs appuis. Ne restez pas simplement sur les genoux. Comme ça, à faire les fleurs, essayez toujours de poser au moins une main supplémentaire et vous, vous ne travaillez que d'une seule main. Ça va prendre certes plus de temps, mais ça va protéger votre dos, vos articulations, tout simplement. Voilà. Et d'ailleurs, si on en reste aux douleurs lombaires, pour tous ceux qui ont des douleurs lombaires, les recommandations, c'est quoi C'est bien de pratiquer une activité physique, alors sauf dans les phases aiguës où vous êtes très très très algique, où vous avez très mal, bien sûr. Mais dès que ça va un petit peu mieux, on en a entendu parler avec les pubs de la sécu à la télé, il faut se remettre en mouvement, faire des étirements. Encore une fois, on vous renvoie aux étirements qui peuvent être présents sur le site d'État indien ou sur ceux qu'on vous fait en fin de séance à chaque fois. Et puis, et puis voilà, s'écouter surtout. Les, les jours où ça va moins bien, bien sûr, vous pouvez être plus calme. Mais dès que, dès que votre corps va, va mieux et que vous sentez que ça va mieux, il ne faut pas hésiter à, à, à se remettre à, à bouger. Ouais. Donc on a une autre question de Colette de bourgoin jailleux en Isère. Donc, euh, que pouvez-vous me conseiller comme exercice pour garder un ventre plat pendant le confinement Alors ça, c'est une question qu'on qu entend beaucoup euh, donc sur les, les pertes de poids, sur la morphologie, l'amincissement. Il ne faut pas se dire que le ventre plat, ça arrive avec un seul exercice. C'est quelque chose de, de très global et que ça ne dépend pas que de l'activité physique. Là, on vous renvoie vers les diététiciennes et les nutritionnistes qui ont également un rôle à jouer, c'est-à-dire que pour avoir un ventre plat, autrement dit, perdre un peu de poids et affiner la, sa, sa silhouette, il faut euh, à la fois pratiquer une activité physique de façon régulière, tout en étant en sécurité, et avoir une alimentation équilibrée à côté. L'un sans l'autre, c'est très difficile d'atteindre cet objectif. Ouais. Euh, tous les exercices de la ceinture abdominale, bien sûr, qui sont conseillés, parce que quand on fait des abdos, on va brûler des graisses, principalement, qui sont autour de ces muscles-là. Donc bien sûr que c'est les exercices qu'il faut, qu faut privilégier, mais rappelez-vous qu'il faut toujours cumuler avec euh, d'autres choses, avec du cardio ou des activités d'endurance, comme de la marche, du vélo, qui sont des activités à forte dépense énergétique. Si on en revient à un exercice en particulier, pour, euh, pour reprendre la question, garder un ventre plat, autrement dit, euh, gagner un petit peu en abdominaux et, et, et brûler des graisses, il n'y a rien de mieux que le gainage. Le gainage, c'est l'exercice de planche, où on est en appui sur les coudes, euh, devant et euh, en appui sur les pointes de pied derrière, et où on est carrément droit, parallèle au sol. La petite variante à ça, c'est de poser les genoux par terre. Euh, on vous le montrera à la fin de la séance prochaine, cet exercice, ben, à la fin de la séance que, que, que vous verrez là, on, on vous le montrera pour que vous sachiez de, de quoi on parle. Mais c'est des exercices tout simples, et ces exercices-là, il ne faut pas chercher à tenir très très longtemps la position. Il faut tenir pour commencer 10 secondes, c'est déjà très bien. Vous prenez une dizaine de secondes de pause avant de refaire une deuxième fois, et vous répétez ça 3, 4, voire 5 fois, 5 fois 10 secondes, avec 10, 10 secondes de pause entre chaque. Si vous voyez que c'est facile, vous augmentez le temps de travail, mais aussi le temps de repos. Vous faites 15 secondes de travail, 15 secondes de repos. Si tout va bien, vous essayez 20 ou 30 secondes, mais à chaque fois en mettant le même temps de repos, pour que vos muscles aient temps de récupérer et de, de refaire euh, l'effort derrière. Voilà, et n'oubliez pas qu'en complément de cet exercice-là, qui bien sûr n'est pas le seul à travailler les abdos, euh, il faut absolument des exercices d'endurance, dont on, dont on dit qu'ils doivent durer entre 30 minutes et une heure à une intensité modérée. Bien sûr, en ce moment, c'est plus compliqué, surtout quand on n'a pas d'appareil chez soi, mais dans l'idéal, il faut combiner, combiner ça avec euh, une activité d'endurance. Euh, voilà pour cette petite question sur le ventre plat. Euh, Daniel de Chalons en Champagne, donc dans la Marne, nous demande euh, comment se servir des escaliers qu'elle a à la maison pour entretenir son cœur et son souffle. Elle nous demande comment faire. Bah, déjà, c'est une bonne initiative, hein, utiliser ces escaliers, c est, c est vraiment, ça, ça fait vraiment travailler beaucoup de groupes musculaires, notamment des membres inférieurs. Alors, ce qu'on va chercher à faire, c'est au lieu de monter et descendre vraiment dix fois de suite sans s'arrêter et être crevé à la fin on va essayer de découper justement cet effort là comment vous allez le découper par exemple vous vous dites voilà je vais déjà essayer de le monter deux fois de suite je monte et je descends deux fois de suite par contre je prends une petite pause la pause elle va durer entre 30 secondes et une minute grand maximum déjà vous allez voir que 30 secondes une minute en pause en récupération sans rien faire c'est déjà long puis plus, puis ensuite vous enchaînez encore une deuxième fois je monte je descends deux fois une autre pause de 30 secondes à une minute. Vous accélérez comme ça, vous faites la même chose pour 10 montées, donc vous faites 5 répétitions. d'accord Si vous trouvez que c'est trop facile, bah c'est simple. Soit vous augmentez le nombre de répétitions, c'est-à-dire que là, bah, je me dis, bah, tiens, aujourd'hui je vais faire 20 montées au lieu de 10. Donc, du coup, vous en faites davantage par, euh, par série. Sinon, vous dites, bah, sinon c'est déjà un petit peu trop difficile, donc là, bah, soit vous diminuez le nombre. De, de, de, de monter et de descente soit tout simplement vous augmentez le temps de repos vous gardez la, le même nombre de répétitions mais vous allez voir que si vous prenez plus d'une minute jusqu'à 3 minutes on va dire, jusqu'à 3 minutes de récupération vous allez être capable de faire davantage d'efforts parce que le temps de récupération que vous allez donner c'est pas uniquement pour vous et votre cœur, c'est surtout pour vos muscles Donc vos muscles vont récupérer derrière et vous allez pouvoir étaler l'effort sur une plus longue durée tout simplement il s'agit vraiment de vous écouter, c'est-à-dire que si vous êtes encore très essoufflé même après la minute de récupération, comme Anthony vous a dit, c'est-à-dire qu'il est encore trop tôt pour reprendre, Donc vous attendez 30 secondes à une minute, ça c'est n'y a que vous qui, pu qui puissiez gérer. Le tout c'est de ne pas enchaîner 10 montées d'affilée comme Anthony vous l'a dit. Donc voilà pour cette question. Euh, on a Yves de Sorbonne dans les Ardennes, Donc, euh, qui nous demande, il a un vélo d'appartement chez lui, il en fait 30 minutes par jour, il nous demande si c'est suffisant pour entretenir sa forme. Alors c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, le vélo fait partie du, des activités qu'on appelle d'endurance, de cardio, qui sollicitent et qui renforcent votre cœur. Et selon les études, c'est ce qui est préconisé, c'est de faire 30 minutes à une heure de ce type d'exercice-là, dont le vélo fait partie. Euh, donc oui, en effet, ça, ça peut être suffisant. Seulement, il faut que ça soit fait euh, correctement. Quand on dit correctement, c'est euh, le rythme qui va, qui va en dépendre. Quand vous faites votre vélo, si vous pédalez et qu'il n'y a aucune résistance, ça va vous sentir très facile et vous allez avoir la bouche fermée, pas essoufflé du tout et vous allez très facilement réaliser les 30 minutes. Nous, ce qu'on veut vous expliquer par là, c'est qu'il faut que pendant la demi-heure, vous ressentiez quand même un essoufflement. C'est ce qui en gros témoigne que votre cœur est en train de travailler et que ce que vous, sert, que ce que vous faites pardon, sert à quelque chose. Euh, le repère, pour vous qui êtes tout seul chez vous, c'est très difficile, on le sait au début, il faut plusieurs séances pour, pour trouver, on, on dit sa zone d'entraînement, la zone dans laquelle les effets se mettent en place. Il faut que vous puissiez toujours tenir une conversation. Donc n'ayez pas peur de parler tout seul, c'est pas grave. Euh, on a un peu l'air bête, bête, mais on est tout seul, c'est pas grave. Euh, et le repère, c'est qu'il faut que vous puissiez aligner entre 7 et 8 mots d'affilée avant de reprendre votre souffle. Si vous ne pouvez pas faire ces 8 mots d'affilée, ça veut dire que vous êtes... Il y a trop de résistance ou vous pédalez trop vite, mais il faut diminuer un petit peu la cadence. Si au contraire, vous pouvez faire une phrase de 20 mots comme je suis en train de la faire là et que vous n'êtes pas du tout essoufflé, bah, ça veut dire qu'il faut accélérer un petit peu. Il faut augmenter un petit peu l'intensité. Et en effet, 30 minutes par jour peuvent suffire puisque le, les recommandations sont de 30 minutes à une heure. Mais encore une fois, tout, est, tout dépend de la, la façon Tout est relatif. Exactement. Et pour être parfait, il faut combiner ça à un petit peu de renforcement musculaire, ce qu'on appelle aussi de la gym typiquement les séances qu'on qu vous propose en partenariat avec Eternia. Ce sera le top, hein, vraiment, si vous faites ça, c'est très bien. Et on termine avec une question qui nous vient des Vosges, euh, de Saint-Dié. C'est Brigitte qui, qui nous en parle et qui nous dit qu'elle a du mal à respirer quand elle fait du sport. Euh, elle demande quels conseils on peut lui apporter pour bien respirer pendant ses exercices. Bah, la respiration, c'est comme tout, hein, ça s'apprend, donc euh, il y a plusieurs raisons possibles à cela. Euh, comme on le disait dans, dans, dans la question précédente, euh, il faut vraiment s'écouter, il faut vraiment adapter l'effort à son corps. Donc si vous sentez déjà que déjà vous êtes trop essoufflé, c'est peut-être que tout simplement l'effort est déjà trop intense pour vous. Donc si l'effort est trop intense, vous allez chercher à diminuer l'intensité, la vitesse à laquelle vous le faites, euh, peut-être le temps que, euh, que vous le faites. Donc euh, vraiment, euh, essayez de jouer sur ces paramètres là. Et si vraiment vraiment c'est encore trop difficile, euh, essayez de vous orienter vers une autre activité qui sollicitera peut-être un petit peu moins au niveau cardiovasculaire, votre corps. Sinon, pour pouvoir progresser dans le temps et s'améliorer en fait, l'idée qu'on va vous donner nous, c'est toujours de pouvoir souffler à l'effort et d'inspirer quand vous relâchez. Donc, par exemple, quand vous allez devoir pousser quelque chose avec des haltères ou par exemple tirer avec des haltères on va vous demander de souffler en montant et inspirer en redescendant. Je souffle en montant et j'inspire en redescendant, tout simplement. L'idée, c'est voilà toujours ça, souffler à l'effort, inspirer au relâchement. Ok euh, Voilà, sinon après, si vous sentez vraiment que les soufflements elles, quand même, arrivent vraiment très vite, euh, que vous fassiez, même si vous n'êtes pas en activité physique. Là, là, il faut quand même aller voir un médecin parce que derrière, ça, ça peut être quelque chose d'anormal. Et n'hésitez pas à consulter quand même votre médecin au cas où. Mais là, on parle vraiment dans ces cas-là de personnes qui sont dans le canapé, qui sont essoufflées. Euh, tout simplement avec une petite marche sur euh, 10, 50, voire 50 mètres déjà. Si vous êtes essoufflé là, soit vous avez besoin d'un petit peu de rentraînement. Et là, il faut aller voir le médecin, il va, il va voir un petit peu ce qu'il a à faire. Sinon, il y aura peut-être d'autres examens à faire pour votre santé surtout, il faut être vraiment attention à ça. Voilà pour les questions qu on avait à répondre, auxquelles on avait à répondre aujourd'hui, qui ont été posées à notre partenaire État indien. Donc pour la suite de la séance, on va juste nous se mettre en place et vous sachez que vous n'aurez besoin d'aucun matériel en particulier. Encore une fois, on est confiné, donc on sait okay. que vous n'avez pas tous des haltères, un gros ballon, euh, voilà. Donc on va vous proposer quelque chose de simple, un petit circuit sur 10 minutes. Donc voilà, on vous laisse vous mettre en place, prendre de quoi boire un petit coup, et puis, euh, et puis on est parti A tout de suite Donc on voulait vous apporter quelques précisions par rapport aux réponses qu'on vous a données dans les questions. Là on va reprendre euh, tout d'abord les étirements et puis après euh, les, la question sur euh, le ventre plat, les exercices à faire. Avant ça, on voulait aussi bien vous donner les recommandations de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire qui dit bien que toutes les personnes qui sont susceptibles d'être infectées par le Covid ou qui sont infectées par le Covid, évitez vraiment de faire une activité physique. Ce n'est pas du tout bénéfique pour le coup. Donc pour ces personnes-là, on met tout en stand-by. On va donc revenir avec Thibault sur les étirements dans un premier temps. Donc Anthony va vous montrer et moi, je vais essayer de vous décrire au mieux les positions pour revenir sur les, les personnes qui auraient été infectées par le Covid ou qui, qui le seraient actuellement. C'est exactement la même chose quand on a de la fièvre. Hein. Ne pas pratiquer une activité physique en cas de fièvre, ça, c'est valable euh, toujours, pendant et, et en dehors du Covid. Donc là, pour revenir sur la, la question de Christian de Bruxelles qui demandait quels étirements il pouvait faire sans danger. Ben voilà, on va lui montrer juste deux, trois postures en quelques secondes. Donc là... C'est la posture sur laquelle on insistait tout à l'heure, qui étire toute la chaîne postérieure du bas du dos jusqu'au mollet, en passant par l'arrière des cuisses, donc on respire tranquillement. On tient une vingtaine de secondes le temps que l'étirement face est fait. On remonte doucement et vous pouvez enchaîner ça entre 3 et 5 fois. C'est absolument pas nocif, au contraire, ça assouplit et il faut en faire pour que ça soit efficace. Le deuxième, c'est l'étirement des mollets, donc celui que vous connaissez certainement. La jambe avant est fléchie, la jambe arrière est tendue le genou complètement complètement tendu le pied arrière bien à plat au sol et on va venir forcer sur le talon arrière dans le sol pour étirer le mollet et on sent donc l'étirement dans le mollet le reste du corps bien droit et on maintient exactement comme tout à l'heure en respirant calmement une vingtaine de secondes avant de changer de jambe et de répéter deux à trois fois par jambe. le troisième étirement c'est celui de l'avant de la cuisse le quadriceps donc on attrape un pied au niveau du coup de pied pour ceux qui peuvent ceux qui ont des douleurs au genou, des prothèses de genou, vous pouvez l'oublier, celui-ci, parce que vous ne pourrez pas le réaliser. Il faut que ça soit quand même plus bénéfique que, que, que nocif. Donc on met les deux genoux au même niveau, on se tient bien droit. Et là, normalement, ça va tirer sur l'avant de la cuisse. Même principe, 20 secondes, 2, 3, 4 fois par jambe, comme vous le voulez. Donc ça c'était pour la question de Christian qui demandait quel type d'étirement il pouvait faire. Il y en a d'autres, y compris pour le haut du corps, que vous pouvez aussi retrouver sur, le, sur internet et le site des Et puis et puis voilà. Et pour revenir sur la question de Colette euh, de Bourgoin Jaillot qui nous demandait quel exercice elle pouvait réaliser pour garder un ventre plat, on va vous montrer celui qui pour nous est le plus est le plus bénéfique pardon, le plus efficace le plus sécuritaire donc on pose les deux genoux au sol les deux pieds au sol ou alors on croise les deux pieds sur l'autre en l'air comme anthony est en train de faire on est en appui sur les avant-bras les coudes juste sous les épaules et on maintient cette position abdos contractés le dos bien droit en regardant le tapis pour pas se faire mal au cervical surtout on respire continuellement pendant la réalisation de l'exercice ou ne faites surtout surtout pas d'apnée on commence une dizaine de secondes, on prend une dizaine de secondes de pause et on répète ça 4 à 6 fois. Une fois que ça va mieux, on pousse un petit peu à 12 secondes, voire 15, en prenant toujours le même temps de repos, identique au temps de travail. Et puis peut-être que par la suite on arrivera à faire 30 secondes de travail, 30 secondes de repos sur, sur 6 répétitions. Donc ça c'était l'exercice de gainage et la formule un petit peu plus compliquée. Ces jambes tendues, on appuie sur les pointes de pied. Et là le dos il est parfaitement droit, tout est bien aligné. Et vous êtes en sécurité et on sent la contraction au niveau des abdos et des lombaires voilà pour cet exercice là pour répondre à la question de colette de bourgoin jailleux et puis maintenant on va enchaîner sur la, la séance 10 minutes pas plus que vous répéterez que vous pouvez répéter du moins 3 à 4 fois dans la journée à n'importe quel moment vous pouvez faire une, une fois le matin une fois en fin de matinée, une fois en fin de jour, une fois en fin de journée, vous pouvez faire, vous répartissez comme vous voulez. Le tout, c'est de fractionner un petit peu la pratique sur la journée. Et on commence avec le premier exercice. Donc pour le premier exercice, on va vous demander d'écarter les pieds de largeur des épaules, petit peu. Et là, on va venir monter sur la pointe des pieds le plus haut possible. On peut venir accompagner le mouvement avec les bras. Donc là, on va aller chercher le plus haut possible. Pour ceux qui ont mal aux épaules, on évite d'aller au-delà des épaules comme je fais là, vous voyez là, on s'arrête au niveau des épaules et on descend. Et toujours assez bien se grandir, bien rester droit, le regard devant. Et vous adaptez le rythme à vos capacités. Donc ceux pour qui ça va, on accélère un petit peu. Ceux qui sont un petit peu plus dans le dur, on ralentit un peu. Vous gérez le rythme, le tout c'est d'essayer de tenir sur la même durée que nous. Si vraiment c'est trop dur, bien sûr, vous stoppez avant. Allez, donc là il n'y a pas d'échauffement en tant que tel on commence certes c'est progressif mais il n'y a pas d'échauffement proprement dit qui va durer 5-6 minutes parce qu'on veut quelque chose qui soit efficace et pas trop long donc là les mollets chauffent un petit peu les épaules sont réveillées et on va s'attaquer aux cuisses et aux fameux exercices qui s'appelle la chaise donc pour ça vous allez avoir besoin d'un seul outil, un mur donc pour le mur là on va venir coller vraiment le dos contre le mur on va fléchir les jambes alors, normalement la chaise est à 90 degrés, là on va essayer d'adapter en fléchissant à 45 degrés les genoux. On va venir descendre tout simplement et tenir la position pendant 15 secondes. Ceux qui sont un petit peu plus actifs ou en forme, on prend comme on veut, on descend un petit peu et on peut approcher aux 90 degrés, mais chacun comme il peut. Si là on ne tient pas, vous n'y allez pas, on essaye déjà d'y aller, comme disait Anthony, 45 degrés et on maintient cette posture 15 secondes. Donc là, vu qu'on a parlé un peu, on va tenir encore 5, 4, 3, 2, 1, on se remet debout. Donc dans l'idéal, mettez une petite chaise à côté, sauf si vous vraiment vous arrivez à vous relever comme ça, sinon vous prenez un appui pour, pour vous relever. Et là, on enchaîne avec les montées de genoux. Donc là, avec oui. les montées de genoux, une fois à droite, une fois à gauche, et avec les bras. Donc le bras droit monte en même temps que la jambe gauche. Et on croise, bras droit, jambe gauche, bras gauche, jambe droite. Allez, on accélère un petit peu, on essaye de ne pas couper la respiration. Le dos droit, on monte bien le genou à hauteur de hanche. S'il y a des prothèses de hanche ou des articulations un peu capricieuses, on monte un petit peu moins haut, c'est pas grave. Le rythme reste le même. On va essayer de donner un petit peu de coordination à ça. On va venir faire deux appuis à gauche, deux appuis à droite. Toujours en rythme, hein, d'accord Et tout de suite, je repose, je remonte. Avec coordonnées bras et jambes. 3, 2, 1, et on relâche. On va reprendre à la suite de cet exercice-là l'exercice exercice de la chaise. Et on se remet directement en position. Donc je rappelle bien le dos bien contre le mur. On descend tout simplement. Voilà, on assise. Les genoux à 45 degrés ou à 90 degrés comme Thibaut. Et on en tient 15 secondes. Allez, c'est parti. 1, 2, Et on essaye de ne pas dépasser les, les pointes de pied avec les genoux. C'est le repère qu'il faut s'attaquer. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On se remet debout. On enchaîne aussitôt avec le talon fesse Donc pour le talon fesse pareil. On écarte les pieds largeurs des épaules. On vient mettre les mains derrière les fesses et on vient taper comme ceci, de la droite de la gauche, toujours pareil. On vient retoucher le sol avec la pointe du pied et on transfère le poids du corps à chaque fois sur la jambe d'appui. On souffle en pliant le genou, on inspire en redescendant, essayez de trouver votre rythme de respiration. Et on garde le dos. Bien droit, le rythme vous gérez, si c'est un petit peu dur au niveau du souffle on n'accélère pas, si ça va on monte un petit peu le rythme et on laisse les bras tranquilles sur celui-ci, allez encore 3 à gauche, 2, 1, et on relâche, on souffle tranquillement, on reprend encore une fois la chaise, Dernière. Allez, courage. On vient bien coller son dos contre le mur, on descend bien sur les genoux. Si on peut ne pas se servir des bras, on le laisse tomber sur le côté. Le dos bien à plat contre le mur. Et on Allez. est parti pour 15 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 11, pardon, 12, 13, 14 et 15, on retard. allez, on se relève, on met les bras le long du corps et là on va faire une fente en venant, tac, mettre les deux mains devant sur la descente et on revient, bras tendu. allez, que à droite, allez, on inspire en descendant, on souffle en remontant, on fléchit bien sur la jambe droite, Dans le même principe, ceux qui ont mal au genou, là, on évite de descendre trop bas. On peut le faire, je ne veux pas écarter comme ceci, mais voilà, on va venir assez de moins descendre, vous voyez. Si je peux plus descendre, je descends plus, mais là, voilà. on adapte vraiment à son ressenti. Allez, 3, 2, 1, et on relâche. On prépare pour aller à gauche. Alors voilà, on enchaîne avec la deuxième jambe. Donc c'est le même principe. Allez, tout qu'on jambe gauche. 2, 3, allez, dos droit, on regarde droit devant. 4, 5, 6, 7, en remontant. 8, 9, 10. dernier 14 et 15 on relâche si vous voulez boire un petit coup c'est maintenant vous avez une quinzaine de secondes de repos et on enchaîne avec le haut du corps on peut se mettre un peu plus près parce qu'on va pas monter les bras allez les bras à l'horizontale et tout petit rond pour commencer 20 secondes plus. donc on fait des tout petits ronds, s'il y en a qui ont des douleurs comme d'habitude, on baisse un petit peu, Si vraiment c'est trop douloureux même de même sur le côté, on va devant, on fait des tout petits ronds devant, Vous essayez de trouver ce qui vous correspond le mieux si vous avez des douleurs. 3, 2, 1 on garde les bras à l'horizontale et on croise devant. Donc soit sur une petite amplitude, soit vous prenez bien votre temps et vous inspirez sur l'ouverture, expiration sur la fermeture, ceux qui veulent mettre un peu plus de rythme, on va plus vite. N'oubliez pas de souffler pendant tous ces exercices-là. Allez, 10 secondes. Allez. Le dos bien droit, légère flexion des genoux. Je rappelle pour ceux qui sont un peu plus dans le mur, doucement. Allez, 3, 2, 1. Et on relâche. On va chercher un mur. Donc on va mettre les deux mains sur un mur. Si vous avez un meuble haut, vous pouvez faire sur un meuble haut. Que vous le sentez mais dans l'idéal on va faire au mur les deux mains à plat sur le mur on recule les pieds de façon à être relativement comme nous sur les sur les images un petit peu en diagonale plus vous êtes loin plus ça va être dur au niveau des bras donc si c'est plus dur on se rapproche du mur c'est vous qui gérez et on va venir approcher la tête du mur en pliant les coudes et on revient les jambes on fait rien du tout deux on souffle en remontant trois 4, 5, 6, donc les mains un tout petit peu plus larges que les épaules. 7, 8, 9 et 10. On relâche et on reprend l'exercice précédent qui était. Ah on ne s'en souvient plus hein <rire> Donc on reprend un bras tendus comme ceci. Allez, petit rond rapide. Petit, petit rond. C'est la dernière minute. On respire. Profondément, Prenez une grande aspi par la bouche. On respire que par la bouche. Là, on est un petit peu essoufflé. Donc, il faut prendre un max d'oxygène. Allez, ah, c'est pas ça, ça travaille bien allez, là. On change de pas. sens, on change de sens, on change de sens. Encore un petit peu. Moins de 10 secondes. Allez, allez, on tient. 6, 5, 3, 2, 1. Et on croise devant. Soit très grand doucement, soit rapide, un petit peu plus petit. Comme vous voulez. Allez, devant, au-dessus, en-dessous. Les coudes sont absolument complètement tendus. Si on a trop mal aux épaules, on descend tout simplement un petit peu vers le bas là. Et on enchaîne en bas. Pareil. Allez, rapide, rapide. Chacun à son rythme, mais vous essayez d'être un petit peu rapide que ça sollicite. On reprend très grand. 3-4 fois pour relâcher un petit peu. Pas trop vite. Et on relâche. Et on va vite rechercher le mur pour les dix dernières ponts. Allez, Allez. Donc sur les pointes de pied dans l'idéal. Si c'est déjà dur, vous rapprochez un peu, vous mettez à plat. Mais sur les pointes de pied, si ça va. Et on est parti. Allez, 1, on souffle en montant, en inspirant, en descendant. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 et 10, pas plus. Vite. On relâche. Et là, voilà, c'est court, un petit peu intense. Chacun doit adapter le, le rythme que vous mettez dans vos séances. Et puis comme ça, vous pouvez la réaliser 3 à 4 fois dans la journée pour fractionner un petit peu votre temps de pratique. Euh, donc voilà, pour cette vidéo, auquel on a répondu à, à toutes vos questions, n'hésitez pas si vous en avez encore à... Allez reposer sur la page Facebook d'été indien, sur le site d'été indien, et puis on espère vous, vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. A bientôt à tous. À très bientôt